Aujourd'hui dans Prépa et Performance, je vous donne quelques informations concernant l'été à venir, c'est parti J'espère que vous vous portez bien et que votre été s'annonce sous les meilleurs auspices. De notre côté, les semaines et les mois à venir promettent de grandes choses. Nous développons beaucoup de projets très excitants et évidemment j'ai hâte de pouvoir vous en parler. Pour vous donner un petit indice, il n'y aura pas que des projets vidéo. Nous allons diversifier les formats pour tenter d'aller toujours plus loin dans notre objectif final, démocratiser la préparation physique. Quoi qu'il en soit, j'ai tiré les conclusions de nos deux derniers étés. En effet, nous avions essayé de tenir le rythme habituel en termes de publication d'au moins une vidéo par semaine. Et l'été dernier, avec le format 1 minute pour comprendre, nous étions même à deux publications. Cependant, les résultats YouTube de l'été ne sont pas formidables loin de là. Et ce sont des vidéos qui sont parties dans les bas-fonds d'Internet. En clair, beaucoup d'efforts pour pas grand chose. Ces résultats nous ont fait comprendre une chose, vous préférez les barbecues et la plage à notre contenu vidéo. Et même si je trouve ça absolument inacceptable, je prends sur moi. Tout ça pour vous dire que cet été, nous allons donc ralentir le rythme. L'idée pour ne pas sortir de l'algorithme est de tout de même publier une fois par semaine. Mais nous resterons sur des formats courts ou qui demandent un peu moins de travail. Je vais en profiter pour avancer sur les autres chantiers et optimiser le temps qu'il nous reste. Et je pense partager un peu plus de contenu sur notre compte Instagram, notamment sur la présaison 2022, de 2023 et ce genre de thématiques. Vous pouvez évidemment nous y retrouver et échanger avec nous. En vous souhaitant un très bel été, n'oubliez pas que chaque excès se paiera cash à la présaison. Mais bien entendu, profitez de chaque instant. On se retrouve très bientôt pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut